Cap les potes, vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis avec mon frérot Joël, bonjour, comment vas-tu Joël Ça va très très bien, bien réveillé, on est prêt pour s'amuser euh, Aujourd'hui on fait pas de pizza, <rire> on fait pas du tagine, on fait pas du, du riz euh, cantonais Là on va faire autre chose Ça fait plaisir, on va faire autre chose, on s'est fait un petit jeu les amis Ça a été préparé par mon équipe, par Alex notamment, qui a fait un gros travail dessus Donc ça change un petit peu des vidéos cuisine, des vidéos bouffe, même si on aura à nouveau Parce que bon, euh, je crois qu'il y en a une là bientôt qui y va sortir Il y en a une, une dans le four, donc abonnez-vous et mettez la cloche Voilà, c'est ah, bien, t'as ah, les réflexes, Joël Jouer le mec Alors, je vous explique En fait, on a pris une quinzaine de personnalités d'internet youtubeurs, streamers et consorts Et vu qu'en ce moment, avec Chat GPT et consorts, l'IA est à la mode Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a passés à l'IA Et on a donné les résultats dans trois niveaux de difficulté. Le but, du coup, ce sera de se les passer Et ouais. d'essayer de trouver qui c'est Et après, derrière, vous pouvez vous-même faire le jeu dans votre coin Et regarder combien vous avez fait de points par rapport à nous Tu penses que t'es chaud sur un jeu comme ça ou tu pues non je pense que je suis chaud, je suis vraiment chaud dans ce genre de délire là, je pense que je peux performer. former. Il y a également un commissionnaire, Jarod, sur le côté, bonjour Jarod Bonjour, vous allez bien Voilà, il y a Jarod qui est là pour surveiller la triche et pour surveiller le bon déroulement du jeu. Donc si Joël triche, parce que Joël va vouloir tricher comme d'habitude, euh, il pourra... Non, non mais dame... Je serai impartial. Non mais Joël, Joël, Joël j'ai voulu écrire Jarod, genre... tu Ah ouais, t'as à ah, cet âge, Tiens, quel âge, Joel, rappelle-moi. 5 ans et demi. Voilà. <rires> Bientôt 33 ans. Alors, on va gentiment commencer. Oui. Ah ouais Mais c'est qui Ah ouais <rires> Alors, je découvre en même temps que vous, je vous cache pas, j'ai pas du tout vu qui ça pouvait être. Mais là, j attends, mais t'as une idée, genre moi je veux pas te dire. Je peux pas te donner euh, mon raisonnement en fait. Je peux pas te donner mon raisonnement. Tu, tu vas me le donner après. Jarod c'est des mecs de internet, genre YouTubeurs. ou you, C'est YouTube, YouTube Twitch. Ouais. Youtube Twitch. Ça ne sort pas de là. Par contre ce micro il est mystique un peu. Oh, ouais, déjà le micro est vraiment moche. Ouais et franchement j'ai pas d'idée. Là, franchement, vas-y, ouais. j'ai rien à mettre parce que j'ai même pas de un autre Ah, je peux te dire Ouais, vas-y, montre ce que t'as. Dogby. Dogby Bah ben ouais. Tu penses ça peut être Dogby Mais bien sûr, mais qui, qui tient les micros comme lui <rire> Après, franchement, là, j'ai pas. Ouais, je pense que t'es allé sur la facilité du présentateur. Je pense pas que ce soit Dogby. Entre chaque difficulté, je, je, je dirais si oui ou non il a eu raison. En l'occurrence, c'est pas Dogby. C'est pas Dogby Donc là, c'est niveau moyen, on se bat pour deux points. Numéro deux. C'est le, le même mec. Oui, tout à fait, c'est le même mec entre moi. les deux images. Moi j'ai. Non, mais mec. Moi j'ai, moi j'ai. Je regarde le sweet là avec le, une sorte de burn dessus mais je sais pas... Je, je, je peux donner une réponse ou pas Ouais vas-y parce que j'ai pas d'idée. de m'a tué. C'est la bonne réponse. <rire> Bravo Joël. On connu la photo dans la douche c'est un même Mais attends, la première, c'était aussi Amine Oui, c'est. ce que vous aviez pas dit, c'est que l'IA, ça peut grossir les mecs <rire> Ouais, bah oui <rire> oh, oh, oh, Ouais, en fait, quand je... Tu vois, par rapport à Dwagbi, je me dis, ouais, c'est un peu costaud, Ouais. Bah tu bah sais, ouais ça bah doit être ouais, bah lui Ok, bon ah là, ouais. ça aurait été ah ouais, facile. Là, là, là, là c'est du... Là, c'était là, là, là, là, du facile. Là, ça, c'est le facile. Amine qui a tout sur euh, Tinder. Ok, d'accord, réponse Amine. J'avoue que le niveau difficile était super Dans compliqué. Non, le niveau difficile, faut vraiment avoir vu l'image pour se faire peut-être... Peut-être une petite idée, là c'était compliqué. La photo dans la douche, t'as raison, elle est connue, elle me disait un truc, malheureusement je l'ai pas ouais. eu. Et le facile, je pense que je l'aurais eu, mais vu que toi t'as eu la bonne réponse avant moi, ça fait 2-0 pour toi. Donc tu vois un peu comment se passe le jeu Ça pas... Bien sûr que je vois très bien. C'est moi qui devrais te demander si tu sais comment ça se passe. Ouais, maintenant j'ai compris. Wesh C'est qui lui Mais tu sais que quand ils. Eh, hey, vous avez mis difficile, vous avez pas menti, c'est difficile. Je tente un mec parce que, vas-y, je vais pas zéro à un ou... qui à faire des zéros à chaque fois. Il y a un streamer qui aime bien faire des selfies comme ça. J'ai mis Norman Genius, mais je pense pas. T'as mis quoi, Joël Étoile. C'est une mauvaise réponse pour vous deux. Mauvaise ouais. réponse pour tous les deux. Allez, next. Parce que là, franchement, j'avoue. Oh, je... on reconnaît le plateau derrière. Mais t'as vraiment des idées fortes comme ça, là Ouais, non, en fait, la tête, elle me dit trop quelque chose. La tête, elle dit un truc. hein Ouais, il est moche comme un mec que je connais. Mais <rire> <rire> <rire> ah. qui est ce mec Maxime Biaggi. <rire> C'est la bonne réponse de Joël. Oh oh, tu vas <rire> pas laissé le temps de répondre Ah Ah bah ça fait 2-4-0 hein T'allais mettre ça Non. Ah voilà. Oh là là là là, mais la première aussi en non, fait. La, au final, la, quand tu la, la première est dure ça, merde. Ah, tu le trouves comment le on, jeu On est énervé. 4-0 pour Joël, continuez à jouer de votre côté, vous nous dites le score non, que je, vous faites. Moi je, je bon, bon, pour l'instant je suis en train de me faire tarter. Ouais, ouais il me dit un truc de fou. Est bon, je peux donner ma réponse. Non, non, non, bah, non attends, attends, faut que ça qu'il en même temps. Okay. T'es trop vite Joël. Mon cerveau. Vous pouvez montrer. Justriad. T'as mis. Inoxtag. C'est Inoxtag. J'ai hésité. Mais j'ai hésité. Tu que moi, j'ai hésité entre Inoxtag et Gotaga. Parce que je me suis dit, la coupe de cheveux, ça doit être une bla un leurre. Et il avait un peu un regard à la Gotaga. J et un peu des petites, des petites joues. Euh... Non, Justriad, me dites pas que j'ai été nul là. En vrai, il y avait un truc. Il y a un air. Y a un air. Ah, y a... Oh, ouais, là, oh, la démonstration. <rire> <rire> Moi, je me demande si cette vidéo va sortir sur YouTube après ce qui se passe Bien sûr qu'elle sort dans tous les cas. Mais elle est difficile, celle-là. Attends, je vois le niveau moyen. J'ai hésité. Ouais, ouais. Non, là, on dirait Adam. Ouais, de ouf. On dirait Adam douf, euh, BDS. Douf. Mais j'ai hésité avec Inox Tag. Je suis abattu. Et le. Ah, bah le facile. Oh, la gueule que oh ça lui fait. Oh, Lia, elle est noire. Ça, c'est <rire> difficile. Ça, c'est <rire> le difficile, ça. ça c'est impossible. 7-0 pour toi. Vas-y, vas-y, on va revenir, on va revenir. On va revenir. C'est pas fini. bonne réponse pour vous deux c'est bien chez nous c'est ouais. chez nous bah, celle-là elle fait. est facile tu sais pourquoi parce que bah tu sais elle est type asiatique et en fait le jaune et noir vitality oh. Je, su je suppose qu'elle a un haut vitality. Et bah, moi, l'avantage, je vais te le dire, c'est qu'elle est passée sur loup il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, j'ai pu la rencontrer. Par, contre, par coup... contre, ton IA, elle est un peu, ra IA, elle est un peu raciste. Et... Comment ça, elle est un peu raciste Mais Ça ressemble pas du Non, non, ça doit être facile, ça leur ressemble un peu. Ça lui ressemble pas du tout. Bah, attends, t'as bien vu une Oxtaq juste avant Ça lui ressemble pas ouais, du tout. Ouais, ouais, des ouais, vrai, de L'IA, elle est un peu raciste. Ouais, là, là ça lui ressemble. <rire> ton IA, elle vote Le non je suis désolé. Oh, c'est pas facile celle-là ouais, dit... des idées. Ouais, j'ai une idée mais en fait je suis même pas sûr que ce soit ça. Je tente mais. Ah t'as dit le même parce que moi, je, je l'entends à ton écriture. Ah non. Joyka. Joyka pour Zach, Squeezie pour Joël, c'est encore une bonne réponse de Joël, c'est bien Squeezie. C'est Squeezie Bah oui gros Non mais frère, j'ai un problème d'œil. J'ai vraiment un problème de. Mais même là, c'est super pas difficile Mais c'est pas Squeezie du tout <rire> <rire> Ah, oh, je me fais trop tarter. Non, mais hey, franchement, Joël, t'es bien meilleur que moi. Ah, ouais, ouais mais frère, les yeux. Dédicace à mes lentilles. Mais tu sais que là, je m'attendais pas à me faire tarter ah, comme si ça, il y a 13-3. Ah, ouais, faut se réveiller. Tu sais que je Application... le prends mal là. Si tu veux, je te laisse le tour, je joue pas. Tu veux me laisser un non, tour Non, je rigole, j'ai jamais de la vie, frère. <risant> un petit <cul Nintendo> tour non, non, non, non. Comme moi, quand tu me battais euh, à la cuisine, tu, tu veux me laissais des tours ou pas Non. Je te laissais so, un peu. My... Ouais, bon de ouais force à toi. Bah écoute, on va continuer gentiment. Hugo. J'avoue que c'est une équipe. <rire> oh, dans, dans le stream game, il n'y a pas énormément de qui se met, hein, on va faire.. Ah quoi que sa chemise Il a une chemise Il y a un autre youtubeur qui met bien habillé comme ça, mais.. Oh, celle-là j'ai pas d'idée non plus hein. Vas-y moi je tente aussi hein. J'allais dire Melkior, moi mais. C'est ni l'un ni l'autre. Ouf. Oh, j'allais dire, hé, hey, vraiment, j'ai eu peur. Toi, t'as des bonnes idées, toi Oh, je sais, c'est qui Oh, Lia, c'est. Ah, Lia, elle est méchante. <rire> elle est vraiment méchante. Ah, Lia, elle est méchante. Là, Lia, elle est dure. Je peux pas tricher un peu Ah, Lia, les... je crois savoir qui c'est. Parce que ce, ce streamer, je regarde très souvent ses streams. Attends, tu quoi, je, je vais me faire la facile, moi. Parce que je sors ni. Oui. Juste au cas où, t'avais pas la bonne réponse, Joël. Ah ouais C'est pas ce que t'as marqué. Je peux vous donner un indice ou pas Ouais. Faites confiance à votre instinct. Hugo c'est Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo. En fait, ça m'énerve parce que il y a la première me fait penser à un décor de stream et je suis persuadé que je l'ai vu. Non, c'est Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo. Franchement, c'est Hugo. Moi, je pense c'est Hugo. En fait, moi, je vais donner la réponse, mais je pense c'est pas ça. Moi, là, ça ressemble à chez Brox. Brox, il a son il a déménagé son ancien décor de stream ressemble à ça. Je suis déjà allé chez lui. Et il fait souvent des photos comme ça. Mais moi, je pense que c'est non, c'est Hugo. C'est Hugo. Franchement, j'ai pas de réponse. C'est Hugo. C'est C'est la réponse? Mais oh là là Le buzzer c'était Hugo Le buzzer c'était Hugo Dès le début Ils ont le un piège et même moi je l'ai pas J'étais sûr Et bah écoute euh... T'as pris sur le deuxième point du coup je crois ouais, Elle l'a pris sur le, le facile premier. Sur facile ouais, facile ouais. Non mais gros c'est que frère, mais moi je... Mais je ne reconnais pas, je n'ai aucune sensibilité Oh là. Oh bah là... Et là là j'ai tes oh j'ai mis moi. Ouais, c'est Joël, en effet. Parce que cette photo, je la connais. J'ai un t-shirt Venom sur cette photo. Je suis mort. Oh ah la gueule. Oh la gueule, ah la gueule de Golem, ça c'était laisse ah ah la gueule de Golem que ça. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Eh, eh c'était sûr que c'était moi C'était sûr Oh le classique Oh la gueule que ah ah ah moi ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah là. ah okay. si. je, je, je, je ah c'est pas du respect. Oh, je connais ce décor. Oh, je connais ce décor. Oh, je connais ce décor. Mais. Euh, comment elle s'appelle euh... Putain, je l'aime bien en plus. Euh... Putain. Euh... J'hésite entre deux. Moi aussi, j'hésite entre deux, mais comment elle... Oh, j'ai un trou de mémoire de fou et trop. Allez, continue Continuez à trouver une mémoire. En fait, j'hésite. C'est toi, toi. C'est Hugo Non, c'est pas elle. Vas-y, je mets deux trous. En fait, elle ressort. Je sais pas, je crois, que j'ai... me trompé. Non. Dans... J'hésite entre deux, moi. Moi, j'hésite entre deux. On y deux, va J'ai mis Magla. J'ai mis Kiria. C'était Magla, 3 points pour Jacques. Oh patata... Fais gaffe à tes fesses. Oh, là, remonte à 17-6. <rire> oh là Qui est ce monsieur avec les chicots et tout, c'était dégueulasse. Je crois que j'ai une idée. T'es prêt Ouais. C'est Melchior. Bien joué Joël. Oh, je suis abattu Je suis abattu J'ai mis Théodore, putain. Ça, ça, va plus, ça va plus être ça. 24 à 2. Tu as ça la photo non, pas du tout. <rire> non, là, j'aurais jamais trouvé. <rire> elle, elle est plus hardcore encore. Ouais, ouais, mais en fait, j'ai juste vu la coupe de cheveux, je me suis dit, ça doit être lui. Bah, ouais, Non, bah, mais Lia, est, est, est, est est, est excuse-moi, mais Lia est un peu. Euh, <rire> ça vaut le peine, hein. Regarde comment <rire> euh, il, il est moche. Ah. Oh là C'est pas facile, hein. Moi, j'ai un blaze. Je vais en tenter un, mais je suis pas sûr du tout. On montre Vas-y. J'ai tenté Jill. Jill Ce n'est pas Jill. Ok. Next. Oh là là là là, mais c'est pas facile du tout frère. Ouh là c'est pas simple. T'as une proposition là direct comme ça Ouais par rapport à la première match parce que sur ça j'ai aucune idée. J'ai tenté Baguerra. J'ai écrit Baguerra Jules Steve j'étais C'était Baguerra, deux points pour chacun. Voilà. Ouh. Oh là là là là là là. Ah le, le, le côté blond m'a fait hésiter. Oh là là là là Mais frère Lia elle. Euh... Alia, quand elle veut déformer, elle fait pas à moitié. Elle déforme pas à moitié, mon gars ouais, ouais, ouais. Elle te change même le sens de la photo Regarde pour la ouais, première ouais, ouais, ouais, ouais. C'est un truc de ouf Moi, je l'ai. Euh... qui est ce monsieur Je l'ai de ouf. Je pense. Tantraska c'est une bonne réponse pour vous deux, c'était bien Raska. Vas-y Joël tu m'énerves, à ah, enfin, chaque okay. fois je me dis vas-y, c'est mon hey, moment de remonter J'ai vu, vu la moustache, en fait. Les bah, la moustache, la moustache, il est bague. La moustache, elle va un peu. Oh lolo lolo lolo. Un ah, méga. Ah, c'est toujours Raska Ah ouais. La deuxième était. La deuxième est plus compliquée que la, la première. 25-11, Joël est en train de largement me dominer. Ah ouais, ça, on est sur un stomp. On dirait Striker le coach de la cassée genre, euh... <rire> genre, non, ça me fait penser à lui. genre je Non, t'es créatif, mon pote, ouais. bon, pas de bon hein. Les gros casques gamers comme ça, c'est... Non, bon, la euh... photo me dit quelque chose de malade, je crois, je crois savoir que c'est. Je crois vraiment savoir qui c'est, gros. T'as pas un indice pour moi <rire> euh... Si je dis saumon. Saumon. Ah mais il a peut être, il a changé de photo de profil depuis J'ai vu plus parlant euh, Non nom, ça. si si si si si ça va te parler Tu vas comprendre quand je vais te dire, je vais te dire, tu vas te dire, ah oui Vas-y donne ta réponse Grim Cujo. Non Ah ouais Allez hop Photo de profil, saumon, C'est pas poisson. fini Non mais Isaac <rire> Non c'était Yass ah, Allez réponse hop Allez ah, hop Allez <rire> hop Wesh comment... <rire> Ils ont compris ah oui, là, <rire> là, là, ouais. Là, on aurait là, on a ah trouvé. Ah non là, non, là elle est... Ah, lui, elle est terrible 25-13 Vas-y. Vas-y, 25-13, on continue gentiment. Eh, hey, fais attention Bah, du coup, pour le coup, là, j'aurais dit Magla Oh, c'est la mère, quoi, que la photo me dit un truc tiens tu sais, parce que souvent, elle fait des belles photos, tu sais, avec des poses et tout. Ça ah, pas con ce que tu dis. Tu vois, et là ça fait. ça se voit que ça tirait d'une photo où il y a une vraie ouais, ouais. Une vraie photographie. Ça c'est du, du Instagram ça. Ça c'est du Instagram, ça. Ça c'est pas du screen de stream. Oh, ouais ouais, donc oh, j'aurais dit Magla encore, mais ça m'étonnerait qu qu'ils mettent deux fois la même Non réponse. je pense pas. Par contre j'avoue que ça peut y ouais, cette frère. pensée. Moi j'hésite en deux streameuses. Vas-y, moi je remets un euh, J'ai tous les deux, c'est une mauvaise réponse. Oh Wesh Oh ça va merde, je vois même pas qui. Oh, je suis complètement perturbé là Là pour La deuxième photo me perturbe plus que la première ouais. Euh. Putain de merde. Moi j'ai une idée. Sans grande conviction, je tente quelqu'un. Moi mais aussi, j'ai. Je vois pas du tout. Je sais ouais. pas, ça me fait penser à quelqu'un. J'ai mis Orti J'ai mis Lorvalet. C'est une mauvaise réponse pour vous deux. Mais wesh, mais je vois pas du tout qui c'est. Non, mais je pense que l'IA il a fait une folie. Déjà, visage de la meuf, là. Mais surtout il change trois fois en trois photos, rien, ouais. les trois photos n'ont rien à voir. Waouh, attends vas-y je t'en Sur La dernière image, ça ressemble à quelqu'un que tu connais. Sur le gong comme ça Mais ça m'étonnerait, mais vas-y, regarde la dernière image. Et dans les commentaires ils vont, vont changer. Je suis si désolé, euh, mais moi j'ai mis Ava, mais j'ai fait sans grande conviction. Alors mauvaise réponse de vous deux, est-ce que vous voulez un indice Oui. C'est YouTube exclusif. Que du YouTube Ce n'est pas jeune streamer, c'est que du Youtube. Non, c'est Donc... pas C'est pas. Comment s'appelle Pas c'est du YouTube. De ça. Ah le bâtard c'est vrai Aïe aïe aïe Let's go Bien vu, bien vu, bien vu Du coup je prends un point bonus Oui <rire> Ah ouais je l'avais pas du tout moi Oh ça me parle Oh ça me parle mais je sais plus c'est quoi son blaze Oh ça me parle mais je sais plus c'est quoi son blaze Ouais je Oh la photo elle est, elle est terrible Oh ouais, je dis Asiatomix sans grande conviction euh, je dirais show H1. Mauvaise réponse. J'avoue, show il y a un truc. Bah ouais, il y a un truc. Oh là là là là là là. Déjà, tu m'as complètement perdu là. Oh là là. La photo me dit rien du tout, dit quelque chose Absolument rien. Euh, moi je trouve un truc. Vas-y. Bibi de la cacor. Moi je tentais GameX 13. Mauvaise réponse pour vous deux. Putain, <rire> t'es un stalker à quel niveau Toutes les bon, les trois quarts des photos, ça avait dit un truc. Ouais, oh, non, franchement, j'ai pas de réponse. Bibi Bonne réponse de ouais. Joël. Mais c'est Billy <rire> Non mais frère, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. La, la dernière, y il avait, y avait un air de Billy. Arrête, arrête, arrête Mais arrête, si, j'ai cramé c'était cette photo. Yeah c'était Billy. Eh hey, euh, la remontada Mais attention, <rire> peut-être que je te rattrape, je crois Allez Franchement, pour le coup, c'était grave dur. Ah Parce bah, que là, là les deux vraiment... brumeurs, ça ressemble pas de toi Billy. Et la dernière, c'était cramé que c'était lui. Je pense pas que c'est lui, j'allais dire ah non mais je pense qu'il est cancel, vous ne serez pas l'erreur de le mettre. <rire> <rire> j'ai mis Domingo. J'ai mis Théoris. C'est Domingo bien joué. Voilà. Mais t'es fort de fou gros Ah oui là, là, là, ouais, ouais, ouais. Ouais ouais ouais. En fait, en fait c'est le fou, j'ai micro. Oh la gueule que ça lui a fait, c'est horrible. Attends, ouais, c'est ça. Non ça ça là c'est.. Là c'est sûr, paye. ça t'allait ça. ça C'est qui Ah oh, bah voilà, plus besoin d'écrire, hein, t'as gagné de loin. Hein. Je suis pas sûr. Mais en fait. Est-ce euh, que c'est Gomard Tu dis quoi toi Joël Ava Mine Trois points pour Joël en tu cas. J'avais envie de dire J'ai reconnu à son sourire. J'avais envie de dire Ava et après j'ai lui dit Gomard parce que je sais pas, il y a eu un faux. Oh, vert. Je il se pourrait que tu m'aies gagné comme. Oh là là, comment ça l'a éclaté encore. Souviens, ouais, non. terrible. Ouais, j'ai reculé à son sourire. Oh là là là là là là là là là. Félicitations, monsieur. Ah ouais, là, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Je, je crois qu'il y a 30 à 15 autres trucs. Ah ouais, ouais. Matériel, hein. 14 à 32 pour Joël. Ah ouais, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Oh là là. T'es content Bien sûr, je suis content. Moi-même, je gagne au puissance 4. Je suis content, mec. <rire> T'es dans ce niveau de tryharder. Ah ouais, d'or. je suis un Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je très content de m'être fait éclater, d'avoir à peine deviné la moitié des gens. c'est... Non, non, non. Franchement, je pense que me deviner à peine un tiers. Mais ça nous a permis de faire cette petite vidéo. Si vous avez des améliorations peut-être sur le format, etc., je pense notamment sur les réponses à proposer dans les commentaires, n'hésitez pas. Comme ça, peut-être sur un éventuel épisode 2, on pourra essayer de suivre. Félicitations Joël bravo moi je pense, Moi je pense que avec tes sous, tu devrais faire un site internet avec plein de petits jeux à la con comme ça. Non, Et tu mais... fais payer. Non, non, non. pas l'argent, il, ouais, il est trop riche. Donc moi euh... moi j'aime bien les. Non, moi J'aime bien apporter euh, le, le divertissement gratuit aux gens. Oui, mais autant lier l'utile à l'agréable. Ouais, ouais, ouais, ouais j'avoue, t'as une, ah, voilà. une réponse qui est valable. Exactement. Ça me fait plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao